Mm hmm. Donc, Monsieur Barthélémy, vous êtes philosophe. Euh, au, vous travaillez au Centre d'esthétique et de philosophie contemporaine. Cette fois, je n'ai, je me suis pas trompé. Vous êtes membre. Vous travaillez pas sur place et, et vous êtes rattaché à l'université, à deux universités, si je me souviens bien. Donc, euh, Paris Nanterre et Université de Tours, c'est ça. Alors, et eh bien merci beaucoup de vous être prêté à cette, cette expérience. Donc après la lecture de, de votre manifeste pour une écologie humaine qui est paru récemment et qui est un condensé très efficace et très, très intéressant de, de votre travail philosophique sur la crise écologique et, et, et les perspectives pour, pour avancer sur ce sujet là, donc le, le paradigme de l'écologie humaine, dans lequel... Il euh, y a tout un chapitre sur le droit euh, que vous avez déjà travaillé par ailleurs dans d'autres autres ouvrages sous forme de dialogue euh, dans Ego Alter. Euh, il est paru l'an dernier. dernier. Oui, c'est ça. Que j'ai commencé à lire. J'ai pas encore tout lu, mais qui est, qui est passionnant aussi. Une forme de dialogue très très intéressante. Et puis euh, très stimulante, je veux dire, et puis encore dans un ouvrage encore plus, plus approfondi, qui est La Société de l'Invention. Alors celui-là, j'ai pas eu le temps de m'y plonger. <rire> Donc, euh... je, précise, je précise Gauvin que quand on lit le titre uniquement La société de l'invention, ça peut tromper. Hein oui, euh, il y a un euh, sous-titre sinon. Le sous-titre est important euh, pour une architectonique, pour bon, une, une fondation, euh, voilà, une refondation fondamentale, quoi. Une architectonique philosophique de l'âge écologique. Voilà. L'invention, voilà. euh, c'est pas, euh, voilà. <rire> c'est vrai. Et l'invent, c'est la société de l'invention comme comme invention d'une nouvelle société en fait. Hein. C'est pas, euh, c'est pas un livre sur euh, l'invention technologique. Euh, voilà. D'accord. Mais Donc, évidemment, est... il est question de technologie aussi puisque. Euh, en tant que spécialiste de Simondon, je tiens aussi à penser la technique en articulation avec l'enjeu écologique. Ça paraît cohérent. D'accord, merci pour cette précision. Alors, du coup, euh, je, je trouvais donc votre, votre travail sur la refondation du droit très inspirant. Et je me disais que ça pouvait être intéressant, du coup, de, dans le cadre de cette journée, d'aborder euh, frontalement, voilà, cette question des, des fondements, dont on sait qu'ils sont clairement euh, problématiques. Et donc, euh, vous avez accepté d'entamer de, de, de, de un, un petit dialogue euh, avec moi, en tant que novice de, de, de, de ces questions-là et de votre réflexion, mais ça permet un, un aspect pédagogique et puis interactif qui manquait un petit peu aux différents formats de notre journée donc je vais commencer par essayer de faire un bref résumé de ce que j'ai retenu de votre proposition donc ça sera, euh, ça sera très écrémé forcément mais vous, comme ça vous pourrez rebondir et, et réaccentuer ré ré ré euh, euh, ce qui vous paraît important et puis après euh, j'ai préparé quelques questions de, de clarification de choses qui ne me paraissaient pas forcément évidentes au premier abord et puis des questions ensuite euh, de, de peut-être d'application, en tout cas de, de perspective sur euh, des problèmes pratiques de droit que pose euh, la situation écologique. Et euh, bon sans être du tout technique, hein, parce que je suis pas du tout connaisseur en droit, mais de, de voir dans votre approche qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pour euh, transformer les conditions pratiques euh, du droit dans notre société donc je vous avais envoyé un petit peu mes pistes, ça, ça vous va Ça ne vous a pas choqué Non, non. <rire> J'avais essayé de suivre Alors, un peu. Je suis un malentendu, je ne suis pas encore précis, mais, euh, mais sinon... Euh, ah bah parfait, bah ça... ça... Les malentendus sont toujours présents, et, et on, va, on, va les, on va justement les dénouer. Génial, parfait. Alors, mon petit résumé. Donc, euh, de ce que j'ai compris, le premier constat, c'est que euh, notre société c'est une sorte de consumérisme, donc une évolution du productivisme, très résumé, euh, vous le définissez clairement euh, quelque part, mais euh, c'est, je ne sais plus si je l'ai noté, et en tout cas c'est ce système consumériste qui est la subordination de, de, de toute la, la planète à nos désirs, grosso modo, euh, ce qui conduit à la crise écologique. Et du coup, pour sortir de la crise écologique, il faut sortir du consumérisme. Le problème, c'est que le consumérisme est autorisé, légalisé par notre système juridique. Il est même organisé juridiquement. Et donc, c'est pour ça, entre autres, que c'est assez compliqué... D'aller contre, on le voit bien avec les, les, les accords mondiaux sur le climat, par exemple, qui sont subordonnés à la croissance économique. Donc, euh, vous partez de, de ce constat qu'il faut une refondation et refonte du droit pour nous sauver de la catastrophe écologique. Et des exemples concrets qui pourraient euh, sortir de cette refondation du doigt, droit, c'est par exemple l'interdiction de pouvoir interdire complètement l'élevage industriel, ce qui paraît absolument nécessaire mais aussi, dans des perspectives plutôt sociales, mais qui sont complémentaires, vous, parle, vous évoquez aussi l'interdiction de l'abandon sociétal des individus dans le besoin, comme par exemple les mendiants. Alors, donc, vous constatez que le, votre analyse, c'est que le droit actuel de notre société est fondé sur les désirs, que vous distinguez des besoins, parce que, euh, et vous, vous opposez les deux, parce que les besoins... <coughs> sont compatibles avec l'écologie, par définition, parce qu'ils sont biologiques, alors que les désirs, eux, n'ont pas de limite, et donc euh, sont en contradiction avec l'écologie. Je simplifie, bien sûr. Et donc, vous notez cette, euh, cet aspect du droit euh, sur le fait qu'il est structuré sur un certain nombre de notions fondamentales, qui sont, par exemple, les notions de personne, de libre arbitre, de dignité, de volonté rationnelle et d'intérêt, et euh, ces, ces, euh, ces notions sont euh, pas du tout centrées sur les besoins, n'évoquent pas du tout les besoins, mais plutôt euh, un certain, une certaine représentation de l'homme et de ses désirs. Et vous dites aussi qu'il s'agit d'une croyance selon laquelle, enfin, qu'elle qu repose aussi, cette structure, du ces fondements du droit, repose sur une croyance selon laquelle la liberté serait une valeur incompatible avec la soumission des désirs à la loi des besoins. Voilà, donc ça c'est les éléments euh, que j'ai notés pour, euh, pour articuler ces, ces fondements du droit. Et donc vous, vous proposez d'interroger ces fondements du droit, et donc de, re, de re, repenser la notion même de qu'est-ce qui fait droit, et en conséquence de quels sont les êtres qui ont des droits, puisqu'actuellement les seuls êtres qui ont des droits ce sont les, les, les humains dans ce système donc il faut envisager de nouveaux fondements ce qui implique une révolution de la pensée Et un autre aspect de cette de cette, ces fondements biaisés de, no, de notre droit c'est que fondamentalement ce, ce droit et ces fondements sont anthropocentrés et donc au lieu de... de ils sont en contradiction avec les besoins en souffrance les besoins euh, tous, tous les êtres vivants ont des besoins euh, nous y compris, mais c'est pas ça qui est représenté par le droit. Le droit est, est au service du consumérisme occidental et il euh, ne permet pas d'accorder des droits aux non-humains. Ce qu'il faudrait faire. Voilà, donc premier, premier, euh, premier petit élément de présentation. Est-ce que c'était un peu fidèle il y a quand même des points, euh, vous présentez des choses, euh, non, il, y a des, il y a des petites déformations quand même. Hein, petites... D'accord, alors allons-y pour les corrections. <rire> euh, je reviens à ce que vous disiez au début, vous disiez que, que dans, mon, dans mon texte, euh, euh, je considérais que pour nous sauver de la catastrophe écologique, il fallait refonder et repenser le droit. C'est pas pour, si vous voulez, c'est simplement l'idée que d'habitude, Hein, D'habitude, lorsqu'on est dans un combat écologique, euh, y compris les, les, chez les philosophes, euh, on, on, on essaie de penser, j'ai des amis, comme euh, vous avez mentionné tout à l'heure, il a été mentionné Baptiste Morizot, je pense aussi à, à Corinne Pelluchon qui, qui fait un travail à mes yeux important, euh, souvent, si vous voulez, y compris lorsqu'on est philosophe, on traite de multiples questions relatives à la catastrophe écologique sans pour autant questionner le problème fondamental du droit hein, et de, des fondements qui ont été les siens depuis l'époque des Lumières, hein, depuis les grandes théories du contrat social initiées par Rousseau et, et poursuivies par ses successeurs, comme par exemple John Rawls au XXe siècle. Donc voilà, philosophiquement, philosophiquement, hein, le droit continue d'être fondé sur les grandes théories du contrat social qui sont anthropocentrées, qui sont anthropocentrées, qui ne donnent pas de, de droit aux non-humains. Euh, ça, c'est sur le plan philosophique. Euh, le droit positif, lui, il a sa, sa logique, il a sa logique, et les juristes positivistes euh, ne font pas appel, ne font pas appel euh, aux théories philosophiques du contrat social. Ils considèrent que le, le droit a sa propre logique interne. Mais de toute façon, le droit positif est anthropocentré et il repose vous l'avez rappelé il repose sur les notions de personne, de libre arbitre, de volonté. Et je ne dis pas je ne dis pas que que la notion de désir est centrale dans le droit tel qu'il est présenté. Je dis que sous prétexte des notions de personne, de libre arbitre et de volonté rationnelle, sous ce prétexte-là, le droit en réalité favorise nos désirs spécifiquement humains et, et, et de citoyens consommateurs, par rapport à ce que j'appelle le faire droit du besoin, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on a les moyens et, et, et, et on doit penser le faire droit, ce qui fait droit, qu'est-ce qui fait droit mais eh on doit penser le faire droit comme étant lié aux besoins en souffrance. Et à partir de là, si on fait cela, on, on sort totalement du cadre anthropocentré, puisque les besoins en souffrance ne sont pas spécifiquement humains. Par ailleurs, lorsque vous dites que les besoins sont biologiques, euh, non, ils ne sont pas forcément biologiques. Nous avons, là, par exemple, un besoin tout à fait psychique de liberté. Nous avons un besoin tout à fait psychique de justice. Ce sont là des besoins. Ça aussi, ça fait partie des choses que je voudrais repenser. La liberté et la justice, pour moi, ne sont pas des valeurs ce sont des besoins euh, qui, d'ailleurs, ne sont pas uniquement présents chez l'humain. Hein. Euh, le grand étologue France Deval, euh, qui a fait des expériences avec des singes capucins, a révélé que les capucins avaient un besoin psychique d'équité. Ils ne supportent pas l'inéquité dans, dans les rétributions après l'effort. Après Donc... Euh, euh, le besoin n'est pas fondament n'est pas uniquement n'est pas forcément biologique et euh, la liberté ou la justice sont des besoins euh, humains mais pas seulement humains et avec des degrés des, des, des formes plus ou moins complexes évidemment la liberté euh, dont l'homme a besoin évidemment est très complexe hein. la justice dont l'homme a besoin est très complexe par rapport à des formes beaucoup plus simples euh, dont certaines espèces peuvent avoir besoin donc voilà, ce sont les petits correctifs. Hein. Euh, euh, il s'agit, il s'agit pas de, il s'agit pas de repenser le droit pour nous sauver. Il s'agit de constater que non seulement la catastrophe écologique est en cours, mais en plus, le consumérisme nous a fait oublier qu'en réalité, les fondements de notre droit ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes. Et moi, j'essaie de m'attaquer à cette question parce que je constate que, à part Corinne Pelluchon, peut-être, euh, les philosophes ont tendance à, éva à ne pas vouloir s'attaquer à cette question absolument massive de, des fondements même du droit. Évidemment, c'est une question qui fait peur, je comprends, hein, je comprends tout à fait, ça fait peur. Repenser le droit euh, pour de nouvelles lumières, euh, c'est un véritable défi. Et je suis convaincu qu on, que, que on doit, ça doit passer par, par là parce que, euh, si, on veut, si on veut provoquer véritablement un changement, il faut qu'il qu y ait des prises de conscience. Et une prise de conscience fondamentale consisterait à s'apercevoir aujourd'hui que notre droit est mal fondé et il est parfaitement injuste. Nous sommes dans une injustice permanente à l'égard des autres espèces. Et, et c'est ce, ce que des travaux comme ceux de Valérie Cabanes, par exemple, vont totalement... Alors, Valérie Cabanes, oui, fait partie de mes grandes lectures. Elle, c'est une juriste révolutionnaire, de ce point de vue-là, c'est clair. Et elle est suivie quand même de plus en plus par un certain nombre de, de, de, de professionnels du, du milieu, heureusement. Eh bien, merci pour ces, ces corrections. Euh, je, je pourrais discuter la, la question des besoins, s'ils sont de justice et de liberté, s'ils sont biologiques, mais je pense que ça nous emmènerait trop loin. Euh, donc je, je pars de ce que ce que vous avez posé. Et euh, je vous propose alors quelques questions de clarification d'abord. Euh, alors vous dites euh, quelque part, j'ai oublié de noter la page, les désirs humains sont par définition ce qui requiert un cadre juridique, puisqu'ils sont source de conflits qu'il faudra bien arbitrer. Alors. Juste pourquoi je parle de ça. Si parce que votre proposition, quand même, peut-être que je pourrais d'abord partir de là, c'est résumer votre proposition du coup pour des nouveaux fondements du droit, comme ça on ira à l'essentiel. Donc votre idée, c'est que les besoins eux mêmes sont un potentiel euh, de structuration du droit, puisqu'ils ont une normativité. Il me semble que c'est ça votre, votre axiome fondamental. ...une normativité qui n'est pas morale, qui est économique au sens le plus profond de ce terme, hein, puisque l'économie au sens le plus profond, hein, pas au sens de l'économie tel qu'on l'entend d'habitude, l'économie au sens le plus profond, c'est le système de la satisfaction des besoins. Or, nos besoins, et pas seulement les nôtres, ceux de, de, de tous les êtres qui, qui sont dotés de besoins, les besoins euh, possèdent en eux-mêmes une normativité, puisque un besoin qui n'est pas satisfait est un besoin qui va engendrer de la souffrance. Et la souffrance sera révélatrice de cette normativité, de cette présence de normes pour un équilibre, une santé, cette normativité qui est contenue dans l'organisme. Donc tous les organismes vivants ont en eux cette normativité qu'il faut qualifier d'économique au sens le plus fondamental. Et donc euh, c'est pour ça que le droit, pour moi, n'est pas un problème moral, c'est un problème euh, économique au sens le plus fondamental. C'est une normativité qui n'a pas besoin de morale, si vous voulez. Alors là je, je pense aussi le lien hein, le lien il existe des liens entre politique politico le politico-économique et puis le, la, la question morale mais je, je ne suis pas du tout dans le geste classique de fonder le droit sur la morale c'est pas du tout ça donc je ne défends pas par exemple je suis un philosophe animaliste et je ne défends pas l'animal au nom de valeurs morales je défends l'animal au nom de la normativité économique qui est contenue dans son organisme et qui se révèle par la souffrance du besoin non satisfait D'accord. Et donc à partir de ce, ce, cet axiome, euh, vous dites on pourrait refonder tout le droit sur vraiment les besoins, ce qui garantirait quand même euh, beaucoup plus que le système actuel, déjà l'ouverture aux droits des, des, des non-humains, et puis euh, tout simplement euh, le respect des limites planétaires. Donc du coup, vous proposez qu'on pourrait généraliser donc cet axiome au système juridique en disant, de ce point de vue, de, de ce point de vue euh, droit fondé sur les besoins, le droit serait un système de la plus grande compatibilité possible entre les besoins en souffrance de tous les êtres capables d'en avoir. Donc en fait, ça généraliserait euh, l'ensemble des interactions euh, écosystémiques, euh, à égalité entre les nôtres et celles des autres, au moins à l'échelle de l'espèce, donc vous distinguez aussi deux échelles l'échelle des individus où il peut y avoir des conflits des dominations des, etc, des, des, des drames et, mais par contre euh, la, la loi elle doit garantir l'échelle de l'espèce donc euh, l'écosystème l'équilibre de l'écosystème et donc euh, de ce point de vue là, le droit euh, ça donne un critère de légitimité en tout cas pour la, la conception de la nouvelle conception du, du droit dont on a besoin ce serait que le, le droit sera légitime s'il protège les animaux non humains à l'échelle de l'espèce et au delà de ça donc du coup par extrapolation euh, en assurant la vie et la santé des végétaux qui sont nécessaires à ces derniers et du coup encore euh, en extrapolant en accordant des droits aux écosystèmes eux-mêmes et à leur dimension végétale. Donc ça, ça, ça résume à peu près votre proposition. C'est ce que j'appelle l'horizon du droit. Voilà, alors ça, si vous pouvez clarifier, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. J'ai vu que vous distinguez système du droit et horizon du droit, mais je n'ai pas bien compris la, la distinction. L'horizon du droit, j'appelle ça aussi l'idéal du droit. Ça consisterait en définitive, mais ça c'est vraiment un horizon à poursuivre. Hein. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut... Qui veut aller contre la démocratie et, et faire comme comme le voudraient certains, c'est-à-dire imposer une alimentation végétarienne immédiatement à tout le monde. Je suis pas du tout dans cette dans cette dans cette radicalité-là. Pour moi, le droit est un processus et l'horizon ou l'idéal terminal du droit, ce serait en effet d'accorder des droits aux écosystèmes eux-mêmes et à leur dimension végétale, alors que la priorité qui n'est pas l'horizon, la priorité qui fait que notre droit pourrait devenir déjà légitime, sans pour autant atteindre déjà son idéal, ce serait la priorité, ce serait de, de protéger les, les animaux, dotés d'un système nerveux et capables d'un vécu de souffrance, de les protéger, de les protéger du leur, durant leur existence. Hein, euh, au lieu de les maltraiter, comme on le fait systématiquement aujourd'hui dans le dans l'élevage industriel devenu intensif. Voilà. Donc ça, c'est la priorité hein, d'un droit qui deviendrait déjà aussi. légitime parce qu'il il serait déjà il serait déjà sorti de de notre mode de pensée totalement anthropocentré et nous aurions un comportement beaucoup plus juste à l'égard des autres espèces euh, capables de vécu de souffrance. Ce serait une sorte d'étape euh, de première étape quoi. Voilà, c'est une, c est, c est une priori, première étape qui fait que notre droit deviendrait euh, beaucoup plus légitime. D'accord. Alors là c'est plus clair. D'accord, bon et eh bien c'est on a déjà pas mal d'éléments. Alors ce que je peux euh, rajouter, c'est j'ai essayé de sélectionner un petit peu les éléments dans votre formulation, dans votre proposition, qui me paraissent rejoindre euh, la notion de réensauvagement de l'humain. Et donc ce que ce que je, je pourrais appeler un réensauvagement du, du droit. donc... Euh, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse part de, de ces éléments et que vous me disiez ce que, si vous trouvez ça pertinent Oui, mais ça, c'est votre souci à vous. Hein c'est votre souci à vous. Moi, mon, mon, mon souci personnel, c'est juste de faire en sorte que, que ce travail, qui est un travail de refondation, donc un travail difficile conceptuellement, euh, soit, euh, ne soit pas, euh, disons,. Euh, euh, trop déformé comme il a pu l'être lorsque j'avais écrit mes ouvrages précédents, qui restaient très techniques. Donc j'ai fait l'effort avec le manifeste, j'ai fait l'effort de, de de la pédagogie, mais je sais bien qu'il y a à partir du moment où c'est un travail de refondation où, où il s'agit de tout repenser en fait, euh, je sais bien que les malentendus sont inévitables. Donc voilà, je ne peux pas m'empêcher de d'intervenir de, de, pour pour préciser un peu les choses. Et et et, et encore une fois, euh, je pense que je pense que l'interview tel que nous l'avons choisi, euh, est un, un, quelque chose qui, qui peut être vivant. Et en même temps, c'est très délicat. C'est un exercice très délicat parce qu'il euh, y aurait tellement de points à préciser pour éviter les malentendus. Que, voilà, Mais, à, maintenant, c'est à vous, en effet, de, de m'amener de ma, de là où vous le non, voulez. Non, je ne veux pas spécialement vous amener où, où, où je veux. C'est justement pour... Euh... Euh, comme vous, ça me semble aller dans le sens de votre euh, travail de, de pédagogie et puis, euh, et puis surtout euh, vu que c'est un problème, la crise écologique est un problème collectif à résoudre et donc toute solution, quelle que soit sa pertinence nécessitera de devenir collective et donc se, de se, se laisser approprier par le collectif pour pouvoir euh, devenir quelque chose en réalité donc de croiser ce paradigme qui se veut collectif euh, du en sauvagement euh, de l'humain euh, avec vos propositions ça n'enferme pas vos propositions mais c'est une proposition d'interaction et de collaboration donc euh, c'est uniquement dans cette perspective là et pas du tout pour vous amener quelque part en particulier c'est vraiment des formules qui m'ont frappé dans, ce, dans, dans vos propos donc par exemple euh, vous, vous citez à un moment, je crois, Valérie Cabanès, qui dit Nos fondements juridiques sont déconnectés du système Terre et focalisés sur le bien-être personnel et matériel. Donc, ça, c'est exactement la même analyse que font euh, l'anthropologie de la nature et la biologie de la conservation sur <rire> notre société, donc rien d'original. Et ensuite, vous proposez de dire euh, euh, Vous dites un moment, la satisfaction de nos besoins est en dette à l'égard des écosystèmes. Donc ça c'est du réalisme, c'est la réalité, dont nous sommes ainsi responsables, si on prend en compte cette ré réalité, parce que le droit véritablement légitime ne saurait être en rupture avec l'équilibre naturel de la biosphère. Donc là vous dites, le droit légitime ne doit plus être déconnecté du système Terre. Il, il, il ne doit plus être en rupture avec l'équilibre naturel de la biosphère. Ça c'est exactement la notion de sauvagement c'est de l'humain. Le réensauvagement de l'humain, c'est ne plus être en rupture avec l'équilibre naturel de la biosphère, rien d'autre. Donc là, vous êtes littéralement dans une définition de réensauvagement, mais dans le cadre du droit. Alors c'est une notion de réensauvagement que je qualifierais de, de light et qui me convient très bien. Ben c'est exactement celle qu'on adopte, c'est l'application technique de la biologie de la conservation à une des espèces qui existent et qui est l'humain. Donc euh, je suis bien content si ça te permet de clarifier ces... Parce qu'il y a toujours l'interprétation folklorique du rang sauvagement qui, qui arrive dans le cerveau dès qu'on en parle. <rire> c'est des fois compliqué d'aller au-delà. Mais j'y travaille. Alors, reconnaître au non-humain une égale normativité des besoins en souffrance. Ça c'est un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure. Euh, la liberté est un besoin, et entre autres partagé par les animaux. Et... Les, les besoins, et ça c'était assez beau aussi, les besoins des différentes espèces sont compatibles entre eux. Cette compatibilité est sans doute donnée par l'équilibre écosystémique naturel à l'échelle des espèces. Le droit doit et peut devenir la nouvelle base de cet équilibre. Alors ça, cette, cette affirmation-là peut paraître étonnante, dire que le droit doit devenir la nouvelle base de l'équilibre naturel. Mais si je dis cela, c'est parce que justement, nous avons détruit l'équilibre naturel. Donc la base... La base naturelle de l'équilibre écosystémique est en train, est, est, est en pleine destruction là actuellement. Donc, puisque, allez, si vous voulez, à l'époque où nos, notre mode de vie détruit la base naturelle de l'équilibre biosphérique, eh bien, à cette époque, à cette époque là, donc, le droit doit se, se réinventer complètement pour devenir la nouvelle base de cet équilibre naturel. C'est à dire qu'à l'époque où notre manière de vivre fondée sur un droit totalement coupé de la nature a fini par détruire l'équilibre biosphérique, nous devons réinventer le droit, le repenser complètement, pour qu'il qu soit la nouvelle base de cet équilibre naturel. Voilà, on n'a pas le choix en fait. Et on n'a pas le choix et, et par ailleurs, le droit deviendrait ainsi beaucoup plus, beaucoup plus légitime, dans la mesure où il ne serait, il serait pas anthropocentré, et où il reconnaîtrait le faire droit des besoins en souffrance de tous les êtres qui possèdent euh, ces besoins. Donc, euh, c'est une, une double idée, en fait, ici. On n'a pas le choix, et en même temps, le droit deviendrait euh, beaucoup plus légitime en se réarticulant à la nature. Eh ben, c'est une parfaite conclusion et qui, euh, qui euh, nourrit parfaitement euh, le paradigme du ren-sauvagement de, de, de l'humain euh, tel que j'essayais de le le définir euh, ce matin. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur les formulations pour que tout le monde soit satisfait <rire> des formulations. Mais j'espère que ça donnera lieu à un, à un travail euh, collectif et que euh, on pourra travailler sur cette, euh, sur cette dimension du droit qui, qui a besoin de, de beaucoup de, de travail pour être appliqué en pratique et, et votre travail pourrait servir euh, de base de manière... Euh, euh, très inspirante, je pense, pour euh, pour ces applications. Merci Gauvin. Bah, écoutez, je suis ouvert, euh, je suis ouvert à la, à l aux échanges futurs. Moi, je, je dois juste continuer de développer ça dans les, les ouvrages, les ouvrages que j'ai prévus, et puis euh, au fil de ces développements, mais on pourra, on pourra échanger, euh, parce que je sais que vous, vous avez des, des préoccupations vraiment d'applications concrètes. Alors que moi, je dois, je dois faire mon, mon travail de philosophe euh, et de redéfinir un nouveau cadre euh, qui, qui, en tant que tel, rien qu'en tant que cadre, euh, suppose des développements considérables sur pas mal d'ouvrages à venir. Donc voilà, à chacun son boulot. Hein. Eh bien oui, chacun euh, essaye de faire sa part. <rire> C'est Avec chacun ses compétences. et. Oula, qu'est-ce que j'ai fait Si vous êtes toujours là ah bon, parce que moi j'ai perdu... Ah si, voilà. J'ai perdu la, la fenêtre. Bon, et eh ben merci beaucoup de vous être prêté à cet entretien. J'espère que ça aura donné envie à, à tout le monde de, de vous lire votre manifeste qui est très accessible et très riche.